Parce que j'étais vraiment heureuse de pouvoir marcher après 19 ans. Je marchais, marchais dans la pièce. Et à 4 heures, ma tante est venue à la porte. Avec un vase d'eau pour que je me prépare pour la prière. Et elle a entendu depuis la porte des pas dans ma chambre. And she said to me. Et elle m'a dit. Gulchan, who is walking in your room early in the morning? Et elle a dit "Mais Gulshan, qu'est-ce qui marche dans ta chambre là tôt le matin I said to her, "It's me, aunty." Et mais je lui ai dit "Mais ma c'est moi." She said to me, "That is impossible. You can't walk. You are a cripple." Mais elle a, elle m'a répondu "Mais c'est pas possible, tu peux pas marcher, tu es infirme." That is No il n'y a aucun médicament qui peut te guérir well, j'ai dit c'est vrai s'il te plaît euh, ma tante viens et viens me voir she was too scared today, open my door. elle avait trop peur pour ouvrir ma porte Finally, I the door for her. et finalement c'est moi qui lui ai ouvert la porte Then she at me in white dress. et elle m'a vu là, habillée de blanc et j'étais en train de marcher dans la pièce. She came in my room with fear, slowly, slowly. Et elle est venue tout doucement, en pleine de crainte, dans la chambre. And watching me walking in the room. Et elle me regardait en train de marcher dans la pièce. Then she asked me Ensuite, elle m'a demandé. How I got healed. Mais comment tu as été guéri? Et je lui ai tout raconté depuis le début. Ma tante m'a dit, euh, tout va bien. But in here in Pakistan, no Christian. Mais tu sais, ici au Pakistan, il n'y a pas de chrétiens. These people only live in England and America. Ces gens-là, les chrétiens, ne vivent que aux États-Unis et en Angleterre. And you are not going that far. Et tu es très loin de là. And who let you go there? Mais qui te, te fera aller là-bas? You are a witness, should be give arm to poor people? Ton témoignage, tu devrais le donner aux pauvres. When poor people come in your house, quand les pauvres viendront dans ta maison, alors tu diras aux pauvres que le prophète de Dieu t'a guéri, mais ne parle jamais de Jésus-Christ, sinon tes frères vont te tuer. So even I was born in in Je suis né dans une famille musulmane du Pakistan. I was born as a normal baby. Je, je suis né euh, en tant que bébé, j'étais un enfant normal. But my died when I was old. Mais ma mère est décédée quand j'avais six mois. Alors, Il y, y a une gouvernante qui a veillé sur moi, qui s'est occupée de moi. And one day I had a Et un jour, j'ai eu la fièvre typhoïde. a polio. Et ça a progressé en polio. And polio got worse and worse. Et la polio s'est aggravée de plus en plus. Because my nanny didn't care properly. Parce que celle qui s'occupait de moi ne l'a pas fait convenablement. Un jour, alors que mon père est venu pour me voir, mon père a alors, euh, cette euh, Nono a dit à mon père que mon côté gauche ne marchait plus du tout. My father, stateway, took me to the doctor. Alors, mon père m'a emmené chez le docteur. Il ah, pourra euh, donc suivre un traitement. But all the doctors couldn't cure me in Pakistan. Mais aucun des médecins que j'ai rencontrés n'a pu me guérir au Pakistan. My father took me to England at the age of 14. Et alors que j'avais 14 ans, mon père m'a emmené en Angleterre. When Dr. David examined me, Quand un docteur m'a examiné, after my exam he told to my father. Après m'avoir ausculté, il a dit à mon père. That, that is no medicine could bring the flesh back qu'il n'y avait aucun médicament qui pourrait me redonner de la chair. J'avais pas de chair. Il ne restait plus que l'issue de la prière. Alors mon père a décidé de m'emmener à la Mecque et à Médine pour un pèlerinage. Et particulièrement pour qu'on prie pour moi, pour ma guérison. When we reached at Mecca, quand euh, nous sommes allés à la Mecque, first we had completed all the custom about Hajj. Euh, tout d'abord nous avons fini compléter All the custom we done. Euh yeah. on a about fait about Hajj, toutes les coutumes qu'il fallait faire. Then I had a bath with holy water called Abzamdam. Alors ensuite on m'a fait prendre un, un bain spécial de d'eau sacrée, d'eau sainte mais rien n'a changé pas moyen de me lever, de m'asseoir, de marcher deux personnes qui étaient 24 heures sur 24 avec moi pour s'occuper de moi après cela on est retourné au Pakistan et parce que ma, ma famille avait euh, de l'espérance mais quand ma famille m'a vu, et puis donc ils avaient de l'espoir euh, quand j'allais rentrer, mais ils ont vu que rien n'avait changé, ils n'ont rien dit. Et après cela, j'avais perdu toute espérance de guérison. Mais je continuais malgré tout à prier cinq fois jour et nuit. And in the month of et je jeûnais pour le, le mois du Ramadan. Et pendant des années j'ai continué cela. J'étais une personne très ancrée dans l'islam. Personne ne pouvait m'enlever de l'islam. Me mon père m'avait tout enseigné concernant l'islam. Mais deux ans plus tard, my died. un jour, soudainement, mon père est décédé. Le jour où mon père est décédé, et le jour où mon père est décédé, j'ai pleuré pendant toute la journée, toute la nuit dans ma chambre. J'ai demandé à Allah donne-moi donne la mort. I won't live Je ne veux plus vivre. In this world my Je ne peux plus vivre dans ce monde sans mon père. Parce que, parce que d'abord tu as pris ma mère and today you take away my et aujourd'hui tu prends mon père allah i'm already half dead alors allah je suis déjà à moitié morte you don't leave me in this situation alors ne me laisse pas dans cette situation and take me prends-moi i cried and cried et je pleurais, je pleurais, je n'arrivais pas à dormir de la nuit. Mais à 3 heures du matin, j'ai entendu une voix. Et cette voix m'a dit, ne pleure pas. Je te garderai en vie. C'était une voix tellement douce, tellement humble, tellement belle. And voice said to me. Et cette voix m'a dit, lis ce qui me concerne dans le Coran, dans la Sourate de Marie, et lis dans le Coran qui donne la vue aux aveugles, guérit les malades, ressuscite les morts. Word of God, Spirit of God, and coming soon. Et je suis la parole de vie, l'Esprit de Dieu, et je viens bientôt. I am je suis. So J'étais tellement heureuse d'entendre cela. So next day, bring for me an Urdu -Quran. Alors ce jour-là, j'ai demandé à, mes, à ma servante de m'amener un Coran, le Coran. I read in it Arabic, I never Parce que je lisais toujours sans vraiment bien comprendre. When I got an Urdu -Quran. Alors j'ai pu avoir un Coran en langue urdou et j'ai lu les, exactement les mêmes versets que cette voix m'avait annoncé j'ai eu un message dans le Coran Son of Mary, Isa ibn is a healer. le fils de Marie euh, d'Isaïe et Myriam est, un, est celui qui guérit il guérit les malades, il ressuscite les morts, il donne la vie aux aveugles. Il est le, la parole de Dieu. He, he was soon. Et qu'il allait bientôt venir. So J'étais tellement heureuse de lire ça. Et j'ai commencé à prier au nom du fils de Marie qui était celui qui pouvait guérir et qui pouvait me guérir. I have been praying for three years. Et j'ai prié pendant trois ans. But after three years, Mais après trois ans, j'en avais marre et j'étais énervé. Because I'm still the same on the bed. Parce que j'étais toujours dans le même état sur mon lit. So January 1971, Alors le 8 janvier 1971, 3 o'clock in the morning, à trois heures du matin, I got up and I je me suis levé et j'ai prié. Look, son of Mary. Écoute, regarde, fils de Marie. Ça fait trois ans que je prie en ton nom. You are a healer. Tu es celui qui guérit. Mais je suis toujours dans le même état. While I was saying these words, et pourquoi je disais ces paroles pendant que je disais ces paroles, d'un seul coup, la pièce a été remplie d'une lumière éclatante. When I saw the light, j'ai vu la lumière. I was too scared. Et quand je l'ai vu, j'étais effrayé. I covered my face in the quilt. Je, je, je me suis recouvert la tête. But the light became more brighter and brighter. Mais la lumière était de plus en plus forte. Then I uncovered my face a little bit to see where the light had come from. Alors j'ai commencé à découvrir ma tête pour voir un petit peu d'où venait la lumière. Et là j'ai vu 13 personnes qui étaient là brillantes et elles étaient tout près de mon lit. When I saw them, Quand je les ai vues, I more alors j'ai eu encore plus peur because my room door closed. Parce que ma porte de ma chambre était fermée. And my was shut. Mes fenêtres étaient fermées. J'ai dit à Allah, « Qui sont ces gens, mais d'où viennent-ils » Allah n'a jamais répondu. Et ensuite, celui qui était au milieu des treize a commencé à parler. Je suis Jésus-Christ Emmanuel, le Fils de Dieu. Ça fait trois ans que tu pries en mon nom. Et maintenant, je suis là devant toi. Lève-toi et viens vers moi. J'ai dit à Jésus, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas. Parce que je suis infirme. Et personne ne peut m'aider à m'approcher de toi. Then Jesus said again. Jésus a dit encore, I'm the way, the truth and the life. Je suis le chemin, la vérité et la vie. No one comes to the Father except through me. Personne ne vient au Père que par moi. Lève-toi et viens vers moi. Et ensuite j'ai vu au travers de ses mains une lumière qui est venue vers moi. Et vous avez senti? Et je, là, d'un seul coup, j'ai senti la force, une puissance et la chair a poussé sur mon corps. Je me suis levé du lit et je me suis approché de Jésus. Je me suis agenouillé à ses pieds. Et là, j'ai remarqué que leurs pieds ne touchaient pas le sol, ils étaient au-dessus du sol. Then Jesus helped me to stand. Et alors Jésus m'a aidé à me lever and he blessed me with his hand. Et il m'a béni avec sa main and light came on me once again. Et la lumière est revenue sur moi and my green dress white like this. Et mes vêtements qui étaient verts sont devenus blancs comme ceux que je porte maintenant Through his shining glorious light. Au travers de sa lumière glorieuse et brillante et mes chers frères et sœurs, he me, avant qu'il m'a qu'il m'a guéri, I have only tiny little bit bone my left, left side, from up to down. Tout mon côté gauche n'était que à, à peu os tout fin. This flesh and power Jesus given me. C'est c'est cette chair, c'est ce que Jésus m'a donné. So after that Jesus said to me, après cela Jésus m'a dit, I saved you from your sin. Je te sauve de tes péchés. I give you salvation and eternal life. Je te donne le salut et la vie éternelle. And this white et ces vêtements blancs. Garde-les sans tâche. Now you are my witness. Go to my people. Maintenant tu es mon témoin. Va vers mon peuple. My people are your people. Mon peuple, c'est ton peuple. You live among my people. Tu vis parmi mon peuple. Et dites-leur de se préparer parce que je viens bientôt et maintenant tu vas prier ceci et Jésus m'a enseigné le Notre Père j'ai répété après Jésus et ensuite Jésus a dit Amen et, et, et au même moment les douze autres ont dit Amen après cela Jésus m'a dit n'aie peur de personne tu vis parmi mon peuple qui sont dans toutes les nations. Et tous ceux qui accepteront ce message et m'accepteront seront sauvés et recevront le salut. Tu vas vivre avec moi et sois fidèle. Où que tu ailles, je serai avec toi. So after that, I saw. Après cela, j'ai vu Jesus going up with 12 from my Jésus qui s'élevait avec les douze autres personnes qui partaient de ma vue. My room become normal. Ma pièce est redevenue normale, ma chambre. But, but I'm standing on the floor. Mais j'étais là euh, debout sur le sol. 19 years, I never stand, I never sit. Ça faisait 19 ans que je n'avais pas pu me lever ni m'asseoir. And I have white dress. Et j'avais maintenant des vêtements blancs. Mes paupières sont devenues très lourdes à cause de la lumière tellement brillante et glorieuse. Quand je porte ces lunettes teintées, je peux ouvrir les yeux. Et sans ces lunettes, je ne peux pas ouvrir mes yeux. Alors j'ai commencé à marcher dans ma chambre. I walk and walk, I never sit again. Et j'ai marché, j'ai marché, je ne me suis jamais assis. I was very happy after 19 years, I Parce que j'étais vraiment heureuse de pouvoir marcher après 19 ans. I was walking in the room. Je marchais, marchais dans la pièce. Four my auntie came at my door. Et euh, à, à 4 heures, ma tante est venue à la porte. With un pot water, make me get ready for early prayer. Avec euh, un vase d'eau pour que je me prépare pour la prière. She heard the footstep from my bedroom. Et elle a entendu depuis la porte des pas dans ma chambre. And she said to me, Et elle m'a dit, Gulshan, who is walking in your room early in the morning? Et euh, elle a dit, mais Gulshan, qu'est-ce qui marche dans ta chambre là tôt le matin? I said to her, It's me, Et mais je lui ai dit, mais maintenant c'est moi. She said to me, that is impossible. You can't walk. You are a cripple.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 et je lui ai tout raconté depuis le début et comment j'avais entendu cette voix comment j'avais prié pendant trois ans et comment maintenant Jésus était venu avec ses douze disciples dans ma pièce Jésus Christ Emmanuel son de Dieu que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Il est, il est le, la vérité, le chemin et la vie. Il, il m'a sauvé de mes péchés. Et il m'a donné le salut et la vie éternelle. Et qu'il m'a enseigné ce Notre Père. Et qu'il m'a dit d'aller vers son peuple pour leur dire de se préparer pour lui. Et que tu es mon témoin. Ma m'a dit moi, tout bien.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 Et, mais comment, moi, je peux aller vers ton peuple et, et, et leur témoigner sans savoir qui c'est Le jour suivant, ma tante a appelé mes frères et sœurs à la maison. Alors, ils ont fait une grande fête, ils ont célébré ma guérison, mais ils n'ont jamais parlé de Jésus-Christ. Mais moi, chaque jour, je continue à prier Jésus. « Jésus, montre-moi où est ton peuple. » Après, il a entendu ma prière. Après une semaine, le 15 janvier 1971, à 3 heures du matin, je me réveille et je prie. « Jésus, montre-moi où est ton peuple. »« Comment puis-je aller vers ton peuple ?»« S'il te plaît, aide-moi. » Après avoir prié j'ai senti un parfum merveilleux dans ma chambre Je savais par ce parfum que Jésus était dans ma pièce J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé dans la chambre Et là dans un coin il y avait une grande lumière lumière et mon Jésus est là dans la lumière. Il me dit, lève-toi, viens vers moi. Je me suis levé du lit, je suis allé vers Jésus. Et de la lumière, il m'a tendu la main. Mais ma, ma main et la main de Jésus euh, s'éloignaient, je ne pouvais pas le toucher. Because his hand is glorified. Parce que sa, sa main est glorifiée. Je n'ai touch jamais touché sa main. But I feel some power holding me. Mais je sentais une puissance qui me tenait. And I was lifted off the ground. Et j'ai été aussi élevé du sol. So I my eyes. Alors j'ai fermé les yeux. Et quelques instants plus tard, j'ai senti que... J'étais déposé sur un endroit très doux, très mou. When I put down, Quand j'étais posé, j'ai ouvert les yeux. I to you what I saw. Et là, je ne peux pas vous expliquer ce que j'ai vu. C'est un endroit magnifique, magnifique. Je n'ai jamais vu comme ce endroit dans le monde. C'est un endroit merveilleux, un endroit beau, je n'ai jamais vu un, un tel endroit dans le monde. Et je voyais très loin, partout. Et partout autour de moi, je voyais des gens assis sur un trône. Et ils portaient des vêtements brillants et glorieux. Et ils avaient des couronnes d'or et de diamants sur la tête. Ils et ils regardaient tous à Jésus. And and very et ils souriaient et ils chantaient d'une manière merveilleuse. They were very ils chantaient, c'était tellement beau. Et ils chantaient, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, Dieu Tout-Puissant. Glory, glory to gloire, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. J'étais étonné. But Jesus pointed to people. Mais Jésus m'a montré les gens, il me les a montré. Me... Et il a dit, voilà mon peuple, ils sont ici avec moi et mon Père dans, dans le ciel. C'est le ciel ici. J'ai préparé ces louanges. C est, c est, those, ce lieu pour le peuple. pour peuple. Ceux qui, pour ceux qui vivent dans le monde. Qui me suivent, qui m'adorent, qui se rassemblent en mon nom. They in my name. Qui adorent mon nom. Qui s'aiment les uns les autres et qui cèdent les uns les autres. Et euh, ces, ces, ces gens-là, je les amènerai vers moi. So after that, they all come here. After that they all come here et après cela donc ils viendront tous ici avec moi. And you your place is here il y a une place pour toi ici. After that you come here après tu viendras ici. If you live faithful and, until death. si tu vis fidèlement jusqu'à la mort. So don't be scared from anyone? Alors n'aie peur de personne. My people are your people mon peuple, c'est ton peuple. You live among my people. Tu vis parmi mon peuple. And you testify my name to all of nations. Et tu témoignes de mon nom à toutes les nations. And wherever you go, I will be with you. Et partout où tu iras, je serai avec toi. So after that, Après my dear sister and brother, I saw two thrones above. Après cela, mes chers sœurs et frères, j'ai vu deux trônes plus haut. Jesus went on above throne. And he sit on one throne. Jésus est allé vers un des trônes et il s'est assis sur ce trône. And next to Jesus one with shining, glorious light. Et à côté de Jésus, il y avait un autre trône avec une lumière glorieuse et brillante. On et sur ce, ce trône avec cette lumière brillante et glorieuse, je ne voyais pas de, de, de forme, je ne voyais personne. But I heard a voice Mais j'ai entendu une voix. Saying, une voix qui disait :« Et voici mon fils bien aimé à qui je donne toute autorité. I this is the voice of the et je me suis dit voilà, ça, c'est la voix du Père. So after that. Après cela, Jésus m'a montré le visage d'un homme who was sitting on the floor qui était assis par terre and wearing Salvation Army uniform et qui portait le costume, l'uniforme de l'armée du salut. Jesus said to me, See carefully this person. Jésus m'a dit, regarde bien cette personne. And he far away from your house. Il vit à 10 km, 15 km de chez toi. You go north from your house to his house. Tu vas aller chez lui. Vous allez vous rencontrer et il va te donner une bible. Je serai partout où tu iras, je serai avec toi. Après cela, Jésus m'a ramené dans ma chambre. So J'étais très heureuse. J'avais vu mon Jésus-Christ. J'avais vu le peuple de Jésus dans le ciel. J'ai vu l'endroit où j'irai après la mort. J'avais vu la personne qui allait maintenant me donner une Bible. But this is very... Difficult for me. Go and find this house. Mais c'était très difficile pour moi de trouver l'endroit où habitait cette personne. Because 19 years, I never walk on road. Parce que depuis 19, euh, 19 ans, je n'avais jamais marché sur les routes. So I start pray. Alors j'ai commencé à prier. Jesus, you will help me. Jésus, aide-moi. guide me. Guide-moi. How can I go and find this person's house? Comment puis-je aller et trouver la, la maison de cette so personne Alors jour et nuit, je priais Jésus. Day, Jesus the way for me et un jour, Jésus a ouvert le chemin pour moi. My Au travers de mon enseignant. Alors un jour, j'ai demandé à mon professeur, est-ce que tu connais une personne qui n'est pas musulmane et qui vit pas loin d'ici elle m'a dit mais je ne connais personne. But after two days later, she told me, mais deux jours plus tard, I know one place where people say lived. Et je, je connais un endroit où il y a des gens qui disent qu'il y a des, des, des witchcraft yeah. où il y a des sorciers qui vivent. I said to her, take me there. Alors j leur, je lui ai dit mais ah, amène-moi là-bas. So Elle m'a amené là-bas. She stand outside the gate. Elle est restée dehors, elle. And I went inside the house et moi, je suis entré dans la maison. Et là, j'ai vu exactement la même personne que j'avais vue qui était assise dans la maison. Je suis allé vers lui. And I asked him, Please give me a Bible. Et je lui ai demandé, s'il vous plaît, donnez-moi une Bible. Quand il me vu dans le musulmane, il me dit, vous êtes musulman, vous allez à la et lisez le Qur'an. Quand il a vu que j'étais habillé avec mes, mon, mon voile musulman, il a dit, écoute, tu es musulmane, tu rentres à la maison et tu lis le Coran. Scared from et parce qu'au Pakistan, les, les, les, les chrétiens ont peur de donner des bibles aux musulmans, ils ont peur des musulmans. So then I said to him, Alors je lui ai dit, Jésus-Christ Jésus est le Fils de Dieu the way the truth and the life. Le chemin, la vérité, la vie. Il m'a dit qu'il est mon Seigneur. Il est mon Sauveur. Et Je lui ai dit, Mais ton Sauveur, ton Seigneur m'a guidé ici aussi. S'il vous plaît, aidez moi Ensuite, il m'a dit, C'est toi. On ne va pas s'asseoir ici. Il est, il est allé vers une, autre, vers une autre pièce. Et quelques minutes plus tard, de cette pièce avec Bible. Il est venu de sa, cette pièce avec cette Bible-là. C'est dans la langue Urdu. I from Salvation Army major. Et je l'ai reçu du major de l'armée du salut. He said to me, Il m'a dit, Take this bible home. prends cette Bible à la maison. Et si quelquefois tu n'arrives pas bien à la comprendre, tu viens vers moi et je te l'expliquerai. Donc so j'ai pris cette bible home. J'ai pris cette Bible à la maison. Et j'ai commencé à lire. When I read about the baptism, ensuite j'ai lu concernant le baptême. I understood through Holy Spirit Jesus wanted me to be baptized. Et j'ai reçu que je, Jésus voulait que je sois baptisé. So I went to his house. Alors je suis allé chez lui. And I asked to him, et je lui ai demandé, Can you me with water? Pouvez-vous me baptiser d'eau? He said to me. Il a dit, je te baptiserai pas d'eau. Because in our denomination have no baptism with water. Parce que notre dénomination n'a pas de baptistère. But I arrange for you baptism to Lahore. To the Lahore, Lahore city. Ben je vais organiser un baptême pour toi dans la ville. Then you come with my family to Lahore and you have baptism. Alors on va aller ensemble à Lahore et là tu seras baptisé. So end of March 1971. Alors à la fin mars euh, 71. I went to Lahore with his family for baptism. Je suis allé à Lahore avec sa famille pour être baptisé. So one month I stayed in Lahore with other other pastors. Et je, suis, et je suis resté à Lahore un mois. End of April 1971 I was baptized. Et j'ai été baptisé donc à ce moment-là. So Après mon baptême, j'étais tellement heureuse. So J'allais à l'église, je prenais la Sainte Seine, j'étais vraiment heureuse. But when my à ce moment-là, ma famille a entendu dire que j'étais devenue chrétienne, que j'ai été euh, baptisée, et là, ils ont coupé toute relation avec moi. So I have no place in my own home. Alors, je n'avais plus de, plus de place pour moi chez moi. I, I j'étais rejeté de ma famille. Et ensuite, ce pasteur m'a envoyé dans une école pour aveugles. Je suis arrivé dans cette école. Et là, j'ai téléphoné à mon plus jeune frère. Et je lui ai dit, écoute, mon frère, maintenant, je suis chrétien. Et je travaille dans cette école pour aveugles. Si tu veux, viens me visiter. Alors, mon frère m'a dit, qu'est-ce que tu as fait « Reviens à la maison, euh, reviens à l'islam et oublie tout ça. To » J'ai dit à mon frère, the the the the « J'ai découvert le chemin, la vérité et la vie. »« Et comment veux-tu que j'oublie mon Jésus ?» Lui qui m'a guéri, qui m'a sauvé, qui m'a donné la vie éternelle et qui m'a promis qu'après j'irai avec lui au ciel. Alors mon frère, mais comment puis-je oublier ce Jésus Maintenant que je suis dans la lumière, je ne veux plus retourner dans les ténèbres. My brother said to me, mon frère m'a dit. I think you gone mad. J'ai l'impression que tu es devenu folle. And my house door closed for you. Et ma maison est fermée pour toi. And you are dead for us. Tu es morte pour nous. Okay. J'ai dit à mon frère, d'accord. La porte de ta maison est fermée pour moi? But my heavenly father house door open for me forever. Mais la porte de la maison de mon Père céleste est ouverte pour toujours pour moi. I'm dead for you. Je suis morte pour toi. But I'm alive in Christ forever. Mais je suis vivante en Christ pour toujours. So I put the phone down. Alors j'ai raccroché le téléphone. And started busy to, to the school. Et j'ai continué mon travail à l'école. I have time there. Go to church. Go to uh, study Bible. Go to uh, prayer meeting. So I have good time there. Là, j'avais le temps pour aller à l'église, pour aller aux réunions de prière, et j'étais heureuse. In two years, nobody me from my family. Et pendant deux ans, personne ne m'a visité de ma famille. Mais deux ans plus tard, mon plus jeune, jeune beau-frère est venu me voir. And he told me et il, il m'a dit... His wife Who is my sister, Sa femme, qui est donc ma sœur, was very serious ill. était très sérieusement malade. And she wanted to see me. Et qu'elle voulait me voir. And he also told me. Et il m'a aussi dit. She was pointed of death. She have no chance for life. Que... And she repeated your name. Et qu'elle allait mourir, qu'elle avait aucune chance de vivre. Can you come with me and see your sister? et il me dit mais est-ce que tu peux venir avec moi et voir ta soeur quand j'ai entendu que ma soeur était malade je suis allé dans ma chambre et j'ai prié Jésus Jésus tu es celui qui guérit. tu guéris les malades tu ressuscites les morts tu es un seigneur puissant alors guéris ma soeur et donne lui une longue vie My Jesus answered me. Mon Jésus m'a répondu I heal your sister. Je guéris ta sœur Je lui donne la vie She don't die today. Elle ne meurt pas aujourd'hui Va voir ta sœur so Et alors mes chers sœurs et frères Avec ce message je suis allé visiter ma sœur Gujarat Trois heures de voyage depuis Lahore jusqu'à cette autre ville. Et je suis allé là-bas avec mon beau-frère. Après trois heures de temps, nous sommes arrivés à la maison de ma soeur. Et on a entendu cette nouvelle que, que le docteur a dit. Elle allait bientôt partir. So I went to my room. Je suis allé dans la, ch la chambre de ma sœur. Et là, donc, euh, toute la famille était autour de son corps, mort, et il pleurait. J'ai vu le visage de ma sœur. Elle était en qu'elle But I, so I I think she was sleeping. Il disait donc qu'elle était morte mais moi je l'ai vue comme si elle dormait. I said to my family don't cry she's not dead she's only asleep. J'ai dit à ma famille ne pleurez pas elle n'est pas morte elle dort seulement. They said to me, ils m'ont dit, you are christian, tu es chrétienne, you are mad. tu es folle. She is dead completely. Elle est vraiment morte. So then my brother-in-law opened one bedroom. Et ensuite, mon beau-frère a ouvert une chambre à coucher. He said to me, you rest in this room. Il m'a dit, ce soir, tu vas pouvoir dormir Tomorrow, dans cette pièce. Et, et demain, après l'enterrement, tu retournes dans ton école. So sit in, in the room, Alors, je suis allé m'asseoir dans I la pray. pièce et j'ai prié. Jesus said to me. Jésus m'a dit, n'aie pas peur. Crois en moi. Demain, tu vois ma gloire. Ta ne pas Demain, tu vas voir ma gloire, ta sœur ne meurt pas aujourd'hui. So J'étais tellement heureux. So J'étais en paix. But my family, all night crying. Mais toute ma famille a pleuré pendant toute la nuit. Alors, le jour suivant, toute la famille s'est préparée pour l'enterrement. Je suis sorti de la pièce. I went to my bed. Je suis allé vers le lit de ma soeur. Et I saw son face. J'ai vu son visage. J'ai prié Jésus. Jesus, you know they start prepare for her funeral. Tu vois Jésus, ils sont en train de se préparer pour les funérailles. Because in Pakistan they prepare for funeral in home. Parce qu'au Pakistan on prépare les funérailles à la maison. I said to Jesus, "Go to her." Jésus, je dis viens vers elle. And show them glory to people. Et, et montre-leur la gloire. So after my pray après ma prière, my sister opened the eyes, ma sœur a ouvert les yeux and she sat on the bed. et elle s'est assise sur le lit. Et elle était très étonnée, très surprise et elle m'a dit, mais pourquoi les gens se sont rassemblés dans ma chambre et quand les gens, ont, les autres ont vu que ma sœur était vivante, ils se sont mis à, à, à crier, à, à, à pleurer. Et ils se demandaient les uns aux autres, « Comment une morte peut devenir vivante ils ?» sont, Ils sont accourus vers moi. Ils m'ont demandé, « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Mais comment une morte peut devenir vivante ?» J'étais très heureuse. Je leur ai dit mais ne demandez pas à moi. Demandez à ma sœur. Elle peut vous dire ce qui s'est passé avec elle. Et la, la, la femme médecin est allée s'asseoir vers elle. Et elle, la doctoresse lui a dit. Selon la médecine. 40 ago, you were died completely. Il y a 40 heures, vous étiez complètement, vraiment morte. Je vous ai examiné, vous étiez morte. How can you come alive? Comment avez-vous pu revenir à la vie My sister said Ma soeur lui a répondu, While I was sleeping, pendant que je dormais, I saw a dream. J'ai vu un rêve. In my dream one ladder came front of me. Et euh, dans, euh who came? Ladder ladder. Uh, you see ladder. Une échelle. Et dans mon rêve une échelle est venue vers moi. When I put one feet on ladder. Quand j'ai posé le pied sur l'échelle. Light came on me from upstairs. La lumière est venue d'en haut. When I looked down upstairs. Et quand j'ai levé les yeux vers le ciel. I saw one handsome man. Et j'ai vu un homme très beau Qui regardait vers moi Et qui brillait dans la gloire Et qui avait une couronne sur la tête Il m'a regardé and he said to me, Et il m'a dit my daughter, Ma fille I'm Jesus Emmanuel, and son of God. Je suis Jésus Christ Emmanuel Le fils de Dieu I'm the way, the truth and the life. Je suis le chemin, la vérité et la vie Je sauve votre vie de la mort je sauve ta vie du péché. And I give you salvation and eternal life. Et je te donne le salut et la vie éternelle. And I will send you back. Et je vais te renvoyer. Go back and live in me. Retourne et vis en moi. Et là, j'ai ouvert les yeux et je me suis assis sur le lit. No, she have no poison in her body. Elle n'avait pas de rien de mauvais dans son corps. Elle était complètement guérie, en bonne santé. Et elle s'est levée du lit, elle a commencé à préparer du thé, à leur servir à manger à tous ceux qui étaient venus pour son enterrement. Après cela, les gens se sont retournés à la maison. She Elle m'a dit mais reste avec moi quelques jours encore. Et enseigne moi les choses concernant Jésus-Christ. Enseigne moi plus de Jésus. Alors je suis resté quelques jours avec Donc, je elle. Read Bible for her. Je lui ai lu la Bible. Jésus est venu pour nous sauver. Il est au ciel et il va venir bientôt. Il faut qu'on se prépare. Il va nous prendre avec lui. ensuite j'ai lu en ce qui concerne le baptême. She asked me, et elle m'a demandé, Est-ce que tu peux me baptiser? I said to her, I'm not et je dis mais moi j'ai pas le droit. I'm not pastor. Je suis pas pasteur. She said to me. Elle m'a dit, in here, in my area, no no ici, dans, dans cette région, il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas de pasteur. Et si je meurs sans être baptisé, j'irai où Let's pray to Jesus. Prions Jésus. If Jesus give you si Jésus te donne la permission, you me. alors tu vas pouvoir me baptiser. So C'est comme ça qu'on était dans la foi. We both prayed one night and one day. Alors tous les deux, on a prié une nuit et une journée. Then Jesus said to me, Give her baptism. Et ensuite Jésus m'a dit, "Tu la baptises." So I her home. Je l'ai baptisée à la maison. And after baptism, she was rejoicing in the Lord. Et après son baptême, elle se réjouissait dans le Seigneur. Lahore. Et après ce baptême, je suis retourné dans mon école à Lahore. My school was Christian. Cette école où j'étais était chrétienne. All staff is is Toute l'équipe était chréti des chrétiens, le, le directeur était chrétien. Et ils savaient tous que j'étais rejeté de ma famille, que j'avais aucun endroit où aller, si ce n'est dans cette école. Et le directeur ne m'a jamais demandé Mais pourquoi tu es venu et là, il m'a dit, "Même tu es en retard, tu, tu n'es pas venu quand il fallait, maintenant tu retournes, je te mets dehors de l'école. Et là, les souffrances ont commencé. I come out of the school. Je suis parti de l'école. J'étais là, euh, sur la route. And I pray to Jesus. J'ai prié Jésus Jésus ce monde entier t'appartient Où, où dois-je aller C'est où mon lieu Où irai-je Jésus m'a dit Va à la maison de ta sœur." Alors je suis retourné dans la maison de ma soeur Elle m'a euh, reçu Et je suis avec elle je suis resté avec elle j'ai eu des bons moments avec ma sœur et tous les jours je lui lisais la bible praising the Lord in home. on louait le seigneur à la maison Then later, two in in Christianity. et on a étudié euh, tout ce qui concerne le christianisme mais un jour mon beau-frère est venu me voir He said to me, et il m'a dit Go out of my house de chez moi. parce qu'au travers de toi ma femme est devenue chrétienne et maintenant ma fille est intéressée dans le christianisme avant que tu fasses deux des chrétiens il faut que tu partes de la maison et me voilà de nouveau sur la route, sans maison. But when my, but when I left my house, Mais quand j'ai quitté la maison de ma soeur, I think about my là, rapidement, j'ai pensé à ma cousine. Elle travaillait dans un bureau du gouvernement, elle vivait dans une autre ville. Et je me suis dit, je vais aller dans la maison de ma cousine, je vais voir si elle peut me trouver du travail et que je puisse vivre, euh, subvenir à mes besoins. So when I to my house, quand je suis arrivé à la maison de ma cousine, I ask to, I ask her to job, Je lui ai demandé. Si elle pouvait me donner un travail, elle a dit bien tonight, sûr je je donnais un tonight, travail. Tonight you stay with me. Tomorrow I will give you a good job. Ce soir tu restes avec moi. Demain je te trouve un travail. So one night I stayed with her. Alors je suis resté une nuit avec elle. Next day she took me to the ladies prison. Et le jour suivant, elle m'a emmené à la prison pour femmes. When she took me there, I think perhaps there is some job for me. Et quand tellement amené là, je me suis dit elle va me donner un travail là. When they locked me in the prison. Alors ils m'ont mais alors ils m'ont enfermé dans la prison. The ladies prison who already there they came to me. Et les, les prisonnières qui étaient déjà là sont venues vers moi. They asked me. Ils What had you done and got here? Qu'est-ce que tu as fait pour être ici? I told them I came here to do a job. Je leur ai dit mais je suis venu ici pour trouver un travail. They said to me, you are in lock up. There is no job for you. bien, ils m'ont dit mais tu es enfermé, il n'y a pas de travail pour toi. I sit on the floor. Je me suis assis par terre. And I prayed to Jesus. Et j'ai prié Jésus. Jesus, you are promised with me. Jésus, tu m'as fait des promesses. Wherever you go, I will be with you. Tu as dit que partout où j'irai, tu seras avec moi. If you are with me in this prison, si tu es avec moi dans cette prison, so I'm okay. Alors, ça va. I sit on the floor. J'étais assis sur le sol. I never eat, I never drink. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Is very dirty. Parce que la prison c'est très sale. Is la, la nourriture est mauvaise. L'eau n'est vraiment pas bonne du tout. So one week I didn't eat, I didn't drink. Pendant une semaine je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. J'ai jeûné et prié. Après une semaine, lady came near me. Elle est prisonnière, une prisonnière est venue vers moi they ask me. Et, et elle m'a demandé, We were watching you. mais on t'a observé. Tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, tu as l'air en bonne santé, tu lis tout le temps dans ce livre euh, noir et tu es en paix, tu ne t'es pas bagarré avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi I said to ladies, j'ai dit à ces dames, ça c'est la Bible. Quand je mange la Bible, j'ai la nourriture nécessaire. J'ai la nourriture spirituelle, j'ai pas faim. J'ai la paix. Parce que Jésus a sauvé ma vie du péché. Il m'a donné le salut et la vie éternelle. Et il m'a promis qu'après la mort j'irai au ciel. Et il a dit qu'il serait toujours avec moi, alors je suis en paix, je suis en bonne santé. Et moi je ne me bagarre pas avec vous parce que vous êtes aussi des êtres humains comme moi ici dans cette prison et je vous aime. After that, were Après cela les femmes se sont mises à pleurer. They asking me. Et ils m'ont demandé. Can we have this salvation, eternal life, forgiveness of sin, and peace of life and promise, promise of heaven? Et ils m'ont dit, mais nous aussi, est-ce qu'on peut avoir ce salut, la vie éternelle, la paix et la promesse du ciel? I said yes, of course. Je lui dis, mais oui, bien sûr. If you repent your sin, si vous vous repentez de vos péchés, and receive Jesus Christ as a savior, Sauveur, you receive all these things. Vous allez recevoir toutes ces choses. Et ce jour-là, sept femmes ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur. Et j'étais tellement heureuse après cela. Tous les jours, je lisais la Bible pour ces femmes. Je leur apprenais des chants à louer le Seigneur. Jour et nuit, on louait le Seigneur. The ladies relative to bring good food from the house. Les femmes apportaient de la nourriture recevaient de la nourriture de la maison. And they shared with me. Et ils le partagaient avec moi. After one week, Jesus provided for me good food. Une semaine plus tard, donc, Jésus m'a donné and de la bonne good nourriture thing. et de la bonne boisson. So after one month, un mois plus tard, my cousin came to see me in the prison. Ma cousine est venue me visiter en prison. She asked the euh, elle a demandé à la, la, la gardienne. How's Gulshan now? In comment, the va, comment va Gulshan dans la prison? Officer said to her. Et la, la gardienne lui a dit. How do you think she is? Tu penses qu'elle qu va comment? You bring her here? Tu l'as amenée ici? She could come back to Islam? Euh, elle, elle aurait pu revenir, donc se retourner vers l'islam. Mais tu sais ce qui s'est passé dans la prison. Mais sept autres prisonnières sont devenues chrétiennes maintenant. Ma cousine était très fâchée contre moi. Elle a dit à la gardienne. Relief her from the prison. If she stay more, she make more Christian. Alors relâche-la de la prison parce que si elle reste encore, elle va en faire plus de chrétienne. Christian life is experience life. La vie chrétienne, c'est une vie d'expérience. When you have experience, you save the people. Vous sauvez les gens. 1974, I celebrate Easter in the prison. Euh, en 1974, prison. J'ai envoyé du pain pour Pâques à la prison. personne euh, ne Personne savait que j'étais dans, dans la prison. But my Jesus, no, he is with me. Mais Jésus savait que j'étais là. Jesus, Et au travers de Jésus. Salvation. Les femmes ont donc reçu Jésus. And my, et ma cousine était devenue en colère contre moi. Et, et un mois plus tard, j'ai donc été relâché de la prison. je suis donc sorti, parti de la prison. J'ai vu ma sœur qui était là à la porte. Et elle m'a dit, allons à la maison. I said to her, in your home. Je lui dit, mais chez toi you know about your husband? Tu, tu sais ce qu'a dit ton mari. Ton mari n'a pas été gentil avec moi, il m'a chassé de la maison. My said to me, Don't about my ma soeur m'a dit, ne t'inquiète pas pour mon mari. The day you left my house, Le jour où tu as quitté la maison, my had accident. mon mari a eu un accident. And one month he live in hospital. Et pendant un mois, il était à l'hôpital. Maintenant il est à la maison and he's Et il a changé He who sent me here, I take you home. Et c'est lui qui m'a envoyé ici pour te ramener à la maison Alors s'il te plaît, fais-moi plaisir, viens avec moi et à, chez moi so I went with my sister in her home. Alors j'ai suivi ma soeur chez elle my welcome to me. Mon beau-frère m'a accueilli Et j'ai eu un très bon temps avec ma family. J'ai eu des bons moments avec la famille de ma sœur. Les filles ont accepté Jésus comme sauveur. On a eu vraiment des bons moments. But after one month, my job to Lahore. Mais un mois plus tard, le, le, le, le, mon, mon beau-frère a été transféré à Lahore à cause de son travail. Et il m'a dit, demain on va à Lahore. Et il m'a dit, demain on va à Lahore on va d'abord euh, habiter dans la maison de ton plus jeune frère Then later we are on et plus tard on aura notre maison j'ai dit à ma soeur I can't go to my house. je ne peux pas aller dans la maison de mon plus His jeune frère for me. sa maison m'est fermée And I'm dead for him. je suis mort pour eux my said to me, ma soeur m'a dit Come with me. viens vers, avec moi si frère a dit quelque chose si mon frère t'a dit quelque chose de mauvais? Steadway, we find new house. Alors là, si mon frère t'a dit quelque chose de mal, alors on retrouvera quelque chose d'autre à ce moment-là. So I went Alors j'ai suivi la famille de ma soeur, donc à Lahore chez mon petit frère. He, he all welcome us. They, they welcome us. Alors ils nous ont tous accueillis. I was very surprised. Et moi là, j'étais surprise. My brother gave me my own bedroom. Mon frère m'a redonné ma propre chambre à coucher. One servant, une servante. Euh, C'est servant. yeah. une servante donc qui s'occupait de moi. Et il a dit au chauffeur où elle doit aller, tu l'amènes. So J'étais euh, vraiment heureuse. From my house, de la maison de mon frère. to church. Je pouvais aller à l'église. So Alors parce que c'était donc à Lahore que j'étais baptisé, j'avais une église et j'ai pu aller dans cette église. I J'ai été aux études bibliques. J'allais aux réunions de prière. So j'étais tellement heureuse. So after one month, un mois plus tard, my, brother came to my room, Mon frère est venu dans ma chambre. And he said to me, Il m'a dit. Are you happy in... « Est-ce que tu es heureuse chez moi avec ma famille yes ?» J'ai dit « Oui, bien sûr. »« Et tu m'as donné tellement de choses et vous êtes tellement gentil avec moi. » Mon frère m'a dit « Je vais te donner des choses encore meilleures. » Je vais t'emmener en vacances. But you stop going church, don't read Bible, don't read to Christian people, come back to Islam. Mais à une condition, c'est que tu arrêtes d'aller à l'église, de lire ta Bible, d'aller dans les réunions et que tu reviennes à l'islam. I said to my brother, I can't. J'ai dit à mon frère, mais je ne peux pas. I can't stop going church. Je ne peux pas arrêter d'aller à l'église. L'église, c'est ma famille et il vient bientôt. Et il veut, veut m'emmener au ciel. Et si je ne vais pas dans la famille, je ne peux pas me préparer. Mon frère, je ne veux pas arrêter de lire la Bible. Parce que quand je lis la Bible, Jésus me parle toujours God, word is lamp for my feet. et la parole de Dieu c'est une lumière à mes pieds c'est une lumière sur mon sentier maintenant je suis dans la lumière et il n'est a pas question que je revienne aux ténèbres I don't break relationship with his people. je ne veux pas couper les relations avec ces gens people is my people. ce peuple c'est mon peuple je ne retournerai pas à l'islam parce que je suis dans la lumière alors mon frère je ne vais pas t'obéir alors mon frère a été très en colère contre moi il m'a dit je ne veux plus te voir tu Part de chez moi demain, je ne veux plus te voir ici. So next day, Alors le jour suivant, I live in my younger house. je quitte la maison de mon petit frère. Soon I reach on the gate of the house. Et voilà que je suis donc à la porte de la maison. So suddenly, et d'un seul coup, je rencontre mon frère aîné à la porte de la maison. Il tient un arme et il me traîne dans le basement. Again. A I suddenly I meet to my elder brother on the gate of the house. Et donc Soudainement, je rencontre mon plus mon frère aîné à la porte de la maison. He holding gun. Et il avait donc une arme. He dragged me. Et, dragged me. Et il m'a tiré dessus. Down to the basement. Il m'a mis au sol. Et ses deux frères, donc il, il m'a mis au sol, et les deux frères étaient devant moi, et mon frère a, aîné m'a dit I Maintenant je vais te tuer parce que tu es chrétienne. si tu renies cela et que tu reviens à l'islam, alors là je ne te tuerai pas. Et là j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit à mes frères. If you don't kill me, si vous ne me tuez pas, please give me Donnez-moi une garantie. Que je ne vais pas mourir d'un accident. Written dans le Coran, written in Bible. Written in the Bible, written écrit dans la bible écrit dans the le coran the person who born, one day he died. écrit dans la bible que la personne qui naît un jour un jour va mourir c'est écrit dans la bible et le coran But I don't deny jesus name. mais je ne veux pas renier le Jésus you kill me in the name of jesus Tuez-moi dans le nom de Jésus, Because my Jesus said, parce que Jésus a dit, on me, celui qui croit en moi, will don't die. They don't die. alors il ne mourra pas. You kill my body, vous allez tuer, tuer mon corps, you can't kill my spirit. mais vous ne pouvez pas tuer mon esprit. In the name of Jesus, I live forever. Au nom de Jésus, je vis pour toujours. So then, my brother tried to kill me là mon frère a essayé de me tuer j'ai fermé les yeux j'étais prête à mourir pendant une demi-heure j'ai attendu mais la balle ne sortait pas de cette arme l'arme de mon frère n a, n a, ne m'a jamais atteint Then after half hour, une demi-heure plus tard j'ai ouvert les yeux j'ai vu l'arme et j'ai vu devant l'arme la, la main puissante de Jésus et l'arme ne pouvait rien contre Jésus my brother was very angry with gun. La, mon frère était fâché contre l'arme il était fâché contre moi and then he grabbed my hand and throw me out of the house il a saisi ma main il m'a il m'a saisi par la main il m'a jeté de la maison when i come out of the house et là je suis sorti de la maison my jesus speak to me jésus m'a parlé through isaiah chapter 54 verse 17 au travers de Ésaïe 54 verset 17 but no weapon will be hurt to you Personne ne te fera de mal I will defend my servant Je défendrai mon serviteur and give them victory. Et je leur donnerai la victoire Et au nom de Jésus nous avons la victoire sur eux Au nom de Jésus nous avons la victoire sur les mauvais esprits, sur le mal, sur la maladie, sur tout 1974 so Ceci est arrivé en novembre 74. When I left my house, quand j'ai quitté la maison de mon frère, I went to my Christian Emmanuel brother, brother house. Et je suis allé dans la maison de mon frère chrétien Emmanuel. He have no big, big house. Il n'avait pas une grande maison. Only small house, Seulement une petite maison. One bedroom, une chambre à coucher. Four children, quatre enfants. The wife and husband and me. La femme, le mari et moi. On était sept dans une pièce. Mais là, j'étais très heureuse. Parce que là, il y avait la liberté de lire la Bible, d'aller à l'église, d'aller à la réunion de prière. Et j'étais vraiment heureuse dans la maison de mon frère Emmanuel. Un mois plus tard. End of December, Jesus spoke to me again. Jésus m'a parlé encore. He said to me, now you are ready for my ministry. Maintenant, tu il m'a dit, tu es prête pour mon ministère. And end of December, one minister visited me. Et un ministre, un pasteur m'a visité. He invited me to his church. Il m'a invité à son église. He said to me, on New Year's Day, you come in my church and share this message to my. Il a dit le jour du Nouvel An, tu vas venir chez moi et tu vas partager le message à l'Église. So Alors en 1975, j'ai commencé ce ministère dans cette Église au Pakistan. So I speak to all of Pakistan and nobody stop this message and many many people come to the Lord and His people become to strong in faith. J'ai pu parler à tout ce peuple, Pakistan, et ce soir-là, beaucoup sont venus au Seigneur et ont reçu la foi. Je vis par la foi, je marche par la foi. So day, Un jour, by the grace of God, par la grâce de Dieu, Christian brothers and sisters support me. Euh, des frères et sœurs chrétiens m'ont soutenu and j'ai pu acheter une maison in Feslabad. À Feslabad. When I got the house. Quand j'ai eu cette maison, Jesus given me four homeless children from quatre families. Jésus m'a donné quatre enfants qui n'avaient des orphelins qui n'avaient plus de famille. Three daughters, one son. Trois filles, un garçon. Now I was so happy I have family and I et là, j'étais heureuse, j'étais là, j'avais une famille, je pouvais les, les soutenir. Je les soutenais par la foi, je pouvais euh, soutenir cette famille. But one day in 1979. Mais un jour en 1979. Father Bernard, who was from England. Ah, uh, from England. From from England, un... Bernard. Mon frère Bernard qui venait d'Angleterre. Il m'a visité au Pakistan. Et il m'a invité à aller en Angleterre. Je lui ai dit. Je vais, vais d'abord prier. Et si Jésus me donne la permission, alors je viendrai en Angleterre. Alors lui, il est retourné en Angleterre. En 1981. Jesus gave me permission for England. Jésus m'a donné la permission pour l'Angleterre. Et j'ai écrit au père Bernard, je viens en Angleterre. So, 1981, end of October, I on Heathrow airport. Alors en octobre 1981, j'ai atterri à l'aéroport de Heathrow. Et là j'ai vu les gens qui parlaient anglais I can't understand. Je ne comprenais rien Because I don't know English. Je ne connaissais pas l'anglais Parce que mon père m'avait dit Tu es ma fille et tu n'apprends jamais l'anglais Parce que c'est la langue des chrétiens so I don't know. Alors je ne savais pas l'anglais visa me j'avais un visa pour six mois, mais j'ai dit, oh, dit laissez-moi un visa pour trois mois seulement parce que je ne peux plus, plus pas vivre en Angleterre. So in the end of October, I enter in England. I live in Huddersfield. Et donc euh, j'ai atterri en Angleterre fin octobre. And I speak in church to church. Et je parlais d'église en église. But Jesus keep me for two years. Mais Jésus m'a gardé là pendant deux ans. In two years, ninety deux ans plus tard, en 83, j'ai lu mon premier livre en anglais. And through my preaching, many people come to the Lord from Muslims, from Hindu, from Sikh in England. Et beaucoup de gens sont venus au Seigneur au travers de mon témoignage de, de, de plusieurs nations. So after my book written. J'ai écrit mon livre en anglais. Après que mon livre a été écrit. Oui, écrit. In oui. 1984. Après que j'ai écrit mon livre. Fifteen of Après avoir fini d'écrire mon livre en anglais, en 84, le 15 juillet. I went back to Pakistan. Mes enfants étaient très contents. We very good time. On a eu des bons moments. I have returned ticket for England because my book opening in December 1984. So I have planned. Alors j'avais prévu de, de, de rester jusqu'au mariage de ma fille et de retourner donc ensuite en Angleterre. So in septembre, en septembre, l'église de Lahore m'a invité. Alors j'ai pris mes enfants donc avec moi et je suis allé à Lahore pour prêcher. So after meeting, when we come back home in Après la prédication, nous sommes retournés à la maison. We saw. My took my house again. My Mes voisins, nous avons découvert en rentrant à la maison que mes voisins musulmans avaient pris la maison. And he came to me with gun Et... on the road et il est venu à ma rencontre avec une arme sur la route parce que donc on était sur la route et il m'a dit si tu mets un pied dans cette maison je te tue toi et tes enfants et soudain il a tué une de mes filles And my daughter died on the road. Et ma fille est morte là sur la, la route. My death, au travers de la mort de ma fille, we nous avons montré And shocked, I have euh, nous, nous avons été choqués, pardon, et au travers du, à cause du choc, j'ai été paralysé. I Je ne pouvais plus parler. Parce que personne ne Personne ne nous a aidé. Personne, aucun prêtre, aucun chrétien, aucun voisin, personne. Une semaine plus tard, mon neveu est venu vers moi. Il a enterré ma fille. Il m'a pris avec mes trois, mes trois autres enfants à Lahore. Il a fait une bonne chose et il a fait vraiment de, de, de bonnes choses pour mes enfants mais moi j'étais au lit plus, plus d'espoir je ne pouvais plus parler j'étais prête à mourir pendant neuf mois Jésus ne m'a pas parlé une seule fois et tous les jours je pensais à la mort j'ai renvoyé mon ticket en Angleterre. J'ai dit à la famille que je n'allais plus retourner en Angleterre. Susan Christopher fasting for me nine months in England. Et ses amis, Susan et Christopher, ont, ont jeûné pour moi neuf mois en Angleterre. Dieu m'a changé mon avis et je suis retourné en Angleterre. Mais je n'ai pas en Angleterre? Mais je ne pouvais pas parler comment comment retourner en Angleterre. So I wait for my death. Alors donc je pensais à la mort. After nine months. Neuf mois plus tard. On Easter day. Le jour de Pâques. 1985. En 1985. Jesus spoke to me. Jésus m'a parlé. And he said to me. Il m'a dit "Go to England, va en Angleterre. I open the door for this ministry in different different country. J'ouvre la porte pour ce ministère dans plusieurs pays différents. J'ai dit à Jésus How can I go? Comment je peux y aller no speaking. Je ne peux pas parler. I couldn't speak, I couldn't walk, I couldn't stand. Je n'arrivais plus à parler, j'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à me lever. How can I go? Comment je peux y aller Alors laisse-moi, s'il te plaît, ici au Pakistan et je vais mourir au Pakistan. Then Jesus said again. Jésus ensuite a de nouveau dit, Go to England. Re, va en Angleterre. I said, All right. Et j'ai dit non Seigneur. If God, will, euh, j ai, j ai, Seigneur si c'est ta volonté, I'm going. alors je suis d'accord d'y aller. So I wrote to family. Alors là j'ai écrit à la famille Shant de Susan. I'm coming to England. Je leur ai dit mais renvoyez-moi mon ticket je viens en Angleterre. My elder brother died with third heart attack. In 88. Mon frère aîné est mort d'une crise du cardiaque en 88. So I keep for my younger brother. Et je continue à prier pour mon petit frère. After 20 years, et 20 ans plus tard, donc après 20 I ans, my prayer answer from Jesus. donc je ne les avais pas vus pendant 20 ans, et là j'ai reçu la, prière, la réponse à mes prières de Jésus. En 1991, mon frère a volé me from Pakistan à England mon plus jeune frère m'a téléphoné depuis le Pakistan en Angleterre Gouchan vient au Pakistan j'ai une bonne nouvelle à te dire so I to Jesus. alors j'ai prié Jésus What is Jesus, will? Jésus est-ce que c'est ta volonté Jesus said to me go to Pakistan. Jésus m'a dit mais va au Pakistan so 1991, in March, en mars 1991. je suis allé au Pakistan quand j'ai au Lahore Airport, quand j'ai atterri à l'aéroport de Lahore, j'ai vu là mon petit frère avec toute sa famille qui m'attendait à l'aéroport. Me, il m'a donc euh, accueilli. He said to me, Gulshan, I'm Christian now. Et il m'a dit, Gulshan, je suis chrétien maintenant. J'ai dit à mon frère, How did you Christian? mais comment tu es devenu chrétien my brother said to me. Mon frère m'a dit, I died in hospital with third heart attack. Je suis mort à l'hôpital avec crise cardiaque. When I died, Quand je suis mort, where I went, là où je suis allé, Mon corps était resté à l'hôpital, mais moi je suis allé à un endroit where is all fire, où il n'y avait que du feu and bad et des mauvaises créatures. And terrified people there. Et des, des, des gens terribles. When terrified people burn through fire, they kill to each other. Et les, ces gens terribles se tuaient les uns les autres. I was standing my one place. J'étais là. And I I'm shouting. Je, je hurlais. For help, could anybody help me and take me out from this fireplace? Je criais à l'aide, mais quelqu'un peut m'aider et me sortir de ce lieu? When he got tired for shouting for help. Me. When he got tired, for shouting, yes. Uh, quand, uh, il a, quand il s'est fatigué de, de, de crier à l'aide. Then he said, I saw one little light as a star. Il dit, là, j'ai vu une petite lumière comme une étoile. But star light growing, growing, growing, they ce... become bigger and bigger. Mais cette petite lumière grandissait, grandissait, devenait plus, plus en plus grosse. And on the bigger light, I saw one big, beautiful throne. Et sur cette grande lumière, dans ces grandes lumières, j'ai vu un grand trône magnifique. And I saw on the throne, Jesus was seated. Et j'ai vu sur ce trône Jésus était assis. All the Et j'ai vu plein de gens autour de Jésus qui chantaient, Roi des rois, Seigneur des Seigneurs, Dieu Tout-Puissant, Alléluia. And then my Jesus, back to Jesus. And, My brother back to Jesus. Et mon frère est allé vers Jésus. With loud voice, et avec une à haute voix. He said to Jesus, Jesus, mercy on me. Et il a crié à Jésus, et pitié de moi. And take me out from this et sors-moi de cette, ce lieu plein de flammes. Then he said, Jesus looked at me. Et ensuite il a dit, Jésus m'a regardé. He said me, My son. Et il a dit, mon fils. Je te sauve de tes péchés, I, I Mais je te donne la vie éternelle et le salut, et je veux que tu sois avec moi. He said, my life came in my body. Et il dit, Alors ma vie, la vie est revenue dans mon corps. I got from bed, je me suis levé du lit. And I wear my dress, et Je me suis habillé. J'ai ouvert la porte. But my room door locked up from outside. Mais ma, la porte de ma, ma chambre était fermée depuis l'extérieur. So et je me suis assis au bord du lit et j'ai attendu que quelqu'un vienne. Et le jour suivant, il y avait toute la famille qui était là et qui attendait son corps mort. Euh, il attendait dehors de l'hôpital. Et les, sa famille a demandé au docteur... Leave, give us. S'il vous plaît, donnez-nous le corps. And doctor said to his family, when I paperwork finish, then I send to body taker in his room, and he took the body and he give to you. Alors le le docteur a dit, je vais vous donner un papier, ensuite vous avez, je vais envoyer quelqu'un chercher le corps et il va vous donner le, le corps. When doctor finish the paperwork. Quand le, le docteur est allé donc. He send the body taker in my brother room il a envoyé donc l'homme pour chercher le corps dans la pièce, la chambre de mon frère donc l'homme est allé pour chercher le corps cet homme a ouvert la porte il a regardé le lit et il a vu quelqu'un assis, vivant il n'y avait pas de corps mort il frightened and et il to doctor. Il était effrayé, il a couru vers le médecin. Et il a dit au médecin, mais qui est mort dans cette chambre Et il dit donc Monsieur Shah est mort. Et mais cet homme a dit, mais il n'y a, a pas de corps. Le docteur était étonné. Alors le docteur a couru dans la chambre. Then see my brother was sitting on the bed. Et là, il a vu mon frère assis sur le lit. Et le docteur lui a dit, il dit, mais monsieur, mais qu'est-ce qui s'est passé avec vous Selon la médecine, vous étiez mort d'une crise cardiaque. J'ai débranché, j'ai enlevé les machines et puis j'ai écrit ce rapport comme quoi vous étiez mort. Comment pouvez vous pouvez-vous être vivant? My brother told him all the, this testimony to doctor. Alors mon frère a raconté tout son témoignage au docteur. What is happen with with him? Ce qui s'était passé avec lui. So then my brother said to doctor. Et ensuite mon frère a dit, Sir you are a Christian. Euh, vous êtes un chrétien. This hospital is Christian. Cet hôpital est chrétien. Please arrange for me baptism. Alors, euh, organisez-moi mon baptême. Je ne peux pas sortir de cet hôpital sans être baptisé. Alors, le docteur a appelé l'aumônier. L'aumônier a baptisé mon frère. Et après son baptême, il est sorti de l'hôpital. Et sa famille était là, en train d'attendre son corps. Quand ils ont vu qu'il est et quand ils l'ont vu sortir vivant, ils étaient bien sûr tous heureux. Mes chers sœurs et frères, pendant 20 ans j'ai prié. Quand on continue à prier, n'abandonnez pas de prier. Vous continuez prier et un jour vous obtenez vous continuez à prier et un jour vous aurez la réponse à votre prière. Et maintenant, j'ai de bonnes relations avec ma famille. My is in Parce que mon frère est chrétien au Pakistan. I only pray. Je prie simplement. They me, but I, I pray. Je prie régulièrement so from my family, que ma famille de, de, de, de ma famille, il y a donc maintenant trois témoignages. Ma sœur a rencontré Jésus, elle est venue à Jésus alors qu'elle était morte. And he new life Jesus Christ. Elle a reçu la vie à, au travers de Jésus. She Christian. Et elle est devenue chrétienne. And two Jesus Et ils ont, elle a deux filles qui ont reçu Jésus au travers de leur mère. Et a reçu Jésus au travers de leur mère. In et mon neveu a aussi reçu Jésus Christ et mon frère a reçu Jésus quand il était mort d'une crise cardiaque sans vie, sans espoir et là il a reçu le Seigneur quand mon frère était musulman he do good things, il faisait des bonnes choses il faisait des bonnes choses il priait cinq fois euh, par jour et la nuit il jeûnait un mois et chaque année il allait en pèlerinage alors chaque année il sacrifiait un bouc et un agneau lors d'une fête il donnait de l'argent aux pauvres mais c'était de la religion ça. Et il n'allait pas au ciel avec sa religion. Quand il est mort dans sa religion, c'est en enfer qu'il est allé. Mes chers frères et sœurs, c'est écrit dans la Bible, sans Jésus-Christ, nous n'avons pas le pardon des péchés. And no and life Jesus Il n'y a pas le salut et la vie éternelle sans Jésus Christ. Toutes les religions, sans Christ ne donnent pas le salut et la vie éternelle et n'amènent pas au ciel. And you are lucky. Et vous avez de la chance. You are Jesus Christ. Parce que vous croyez en Jésus-Christ. But now, become weak in faith. No, no, become weak in faith. Et nous ne pouvons pas être faibles dans la foi. You become strong in faith. On devient fort dans la foi. You get ready for Jesus Christ. On se prépare pour Jésus-Christ. You love to each other. Vous vous aimez les uns les vous vous autres. You help to each other. Vous vous aidez les uns les vous autres. You join His family vous vous joignez à la famille vous lisez la Bible et vous allez aux réunions you bring more in his et vous amenez des gens à son trône vous sauvez des gens et vos frères et sœurs, vos familles vous pouvez les amener à la lumière ceux qui sont à et là vous irez vers le Seigneur au Beautiful ciel throne, throne, and et vous verrez la, la, les trônes magnifiques et, et la, la gloire de Dieu et une maison magnifique et vous allez, et vous allez vivre avec le Père et avec Jésus-Christ dans le ciel alors s'il vous plaît préparez-vous pour son royaume la vie chrétienne est une vie d'expérience vous parlez à Jésus, vous marchez avec Jésus et vous vous préparez pour son royaume.